Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, le, le week-end arrive, voilà, le week-end arrive, il commence à faire drôlement froid chez nous, j'espère que, que vous de votre côté, euh, bah, vous vous préparez pour l'hiver, hein, puisque moi j'avais certi quand même que ça allait pas être facile au niveau énergétique, euh, apparemment oui, il prévoit bien des, des coupures hein, de ci de là, bon. même s'il y a des, des apports financiers euh, qui ont été négociés, bon donc euh, oui, Enfin, en tout cas, en France, hein, il y a un déblocage de plusieurs milliards d'euros. Ça va, ça va certainement être sous forme d'aide, hein, je suppose. Et puis en Allemagne, eh bien, euh, comme je vous l'avais dit, ils hein, sont en train de revoir leur, euh, leur décision par rapport à l'arrêt des, des centrales nucléaires. Donc je pense que celles qui devaient être diminuées ou arrêtées, eh bien, vont continuer à être en activité parce que sinon on ne s'en sortira pas. Hein. Et, euh, et en fait, il y a aussi. Euh, pour parler, pour justement plafonner le coût de l'énergie, donc l'électricité et le gaz, de façon à ce que les gens et surtout les entreprises puissent continuer... À, à produire pour les entreprises et à se chauffer pour les particuliers. Donc, en fait, on voit bien qu'ils sont en train de chercher des solutions. Mais bon, moi, je pense quand même que ça ne suffira pas. Et effectivement, j'ai entendu il y a quelques jours en Allemagne qu'ils prévoyaient énormément de dépôts de bilan de la part d'entreprises industrielles. Donc, c'est la cata. Voilà. Bon, en d'autres termes, hein, c'est la cata. <rire> c'était visible, c'était prévisible. En France, bah, ça va être très difficile aussi, hein. Bon, enfin, je, je ne viens pas vous parler des questions d'énergie aujourd'hui. Je viens vous parler de la réforme des retraites. Hein. Alors, si j'ai bien compris, il euh, y a plusieurs choses dans, dans le projet de loi que Calgula veut vraiment faire passer euh, rapidement de, avant la fin d'année et même avant la, la fin de l'hiver. Euh, c'est euh, l'allongement de l'âge de la retraite. Donc, ce ne serait pas 62 ans, mais 65 ans. Bon, alors oui, chez nous, c'est 67 euh, Bon. C'est vrai. Euh, par contre, personne n'attend 67 ans pour partir en retraite. Les gens négocient leur départ en pré-retraite, mais en y perdant, évidemment, au niveau des cotisations de, qui leur seront versées. Enfin, ça, c'est ça, ça, on s'en doutait. C'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux aussi cotiser de son côté et ne pas et ne pas attendre uniquement la retraite du gouvernement. Enfin bon, Bref, alors, bah, on va regarder si vous le voulez bien. Est-ce que la réforme des retraites va passer Donc, en France. Hein. Voilà. Alors, il y a bien des questions d'argent. Il y a bien des questions de perturbation. D'accord. OK. Là, je, euh, là je, Pardon. Le, le projet, le projet va-t-il passer Regardez... Qui est la lune euh, la prêtresse, pas la lune. Ah, justement euh, Qu'est-ce que je vous raconte Ouais, la prêtresse. Parce que la lune, c'est aussi le secret. C'est éventuellement aussi les questions de sagesse. Bon, là, il y a, y a vraiment hein, quelque chose qui est bloqué. Ouais. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui ne va pas être d'accord dans cette histoire. Et là, c'est retour du passé. Mais c'est aussi quelque chose qu'on remet sur le tapis. Hein, puisque, effectivement, cette, cette histoire de retraite, elle n'est pas nouvelle. Hein. Elle avait déjà été évoquée euh, au moins l'année dernière, si ce n'est pas l'année d'avant. Moi, j'avais dit qu'en fait, il attendrait, qu'elle euh, attendrait 2022 pour, euh, pour débloquer les choses à ce niveau-là. Effectivement, oui. Bon, bah, écoutez, c'est ça. Hein, voilà. Bien. Alors, ça peut être aussi le secret, encore une fois, hein, la prêtresse. Donc, on va voir un petit peu. Et là, on remet les choses sur le tapis, mais, mais ça suscite beaucoup de confrontations il y a une femme ici qui ne va pas être d'accord. Bon, ok. Ouais, bah, ça lui tient à cœur, hein. Franchement, euh, c'est vraiment, vraiment ce qu'il veut faire passer, je peux vous dire. Hein. Il a l'étoile sur lui, donc... Euh, ben, bah, il risque bien d'y arriver. Ouais, regardez, j'ai la justice. Donc ça, c'est bien euh, tout ce qui est... Bon, bah, Assemblée nationale et compagnie, hein, On est d'accord. Ouais, mais alors... Euh il va y avoir beaucoup beaucoup de, de, de débats, de confrontations, de bagarres. Hein. Donc ça c'est ça ah pardon si cela on considère que c'est les assemblées, l'assemblée nationale, etc. Hein, enfin bref le Sénat, les institutions on va dire. Eh bien déjà à la base je dirais qu'ils ne vont pas être d'accord. Bon ok donc on va voir comment ça va se se résoudre. En fait, ils vont donner plusieurs autres possibilités. Donc, ils vont essayer de transiger un peu. Et chercher aussi des accords avec les différents partenaires sociaux, hein, très certainement. Donc, ça veut dire que bagarre, conciliation, pour parler, discussion, accord, désaccord, etc. Donc, ça va durer un certain temps. Mais enfin, comme l'autre, il est pressé. Est-ce que le projet va passer ou pas Mmh. Ben, il va y avoir une annonce hein. Chevalier d'épée, c'est un peu les choses rapides C'est quand on veut accélérer, effectivement Donc c'est bien ça On veut vraiment vraiment faire bouger les choses Y aller, même si c'est pas euh, bien ficelé Il faut qu'on y aille Voilà Donc il va bien y avoir une annonce Un jugement qui va être rendu Ok L'impératrice Ok Donc Ça, ça peut être le peuple Bof, hein. ben écoutez, euh, ouais moi, je pense que le projet, il va passer. Table rase, boum. Donc, on détruit tout pour remettre quelque chose en route de nouveau. Avec quand même, de ces deux-là, quelques compromis qui vont être faits. Bon. Donc, oui, le projet, il va passer. Mais à mon avis, avec quand même des, des ajustements ou des concessions qui vont être faites. Alors, vous vous demandez si, sans doute... Si la partie euh, la plus importante, c'est-à-dire le recul jusqu'à 65 ans, si cette euh, partie-là va passer. Parce qu'en en fait, si j'ai bien lu, le projet de loi euh, a plusieurs volets que je ne vais pas détailler ici, euh, mais euh, bon, qui sont assez compliqués au niveau de, de, du calcul, de la cotisation et le conjoint survivant, sur, sur etc. Et les, régul... les, les, euh, les projets, les ARC, ah, on appelle ça les, euh, les régimes. Excusez-moi, parfois j'en parle en français. Les régimes spéciaux, qu'est-ce qui va en être. Hein, donc, il y a, y a en fait de nombreux volets à cette loi. Mais par rapport au recul, moi, j'ai envie de dire que ça va passer, mais on va poser la question. 65 ans. Ouais, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Hein, donc, il y a vraiment des questions d'argent. Vous voyez Encore une fois. Donc, oui. Ouais. Ouais. Moi, je pense que... Puis, en plus, on a... Je pense qu'il va passer en plus 2 et 3... Là, c'est 62 ans, hein, et regardez, là, et 3, on arrive à 65. Pour moi, oui. Enfin, je vois ça comme ça. Hein. Je, parfois, vous voyez, j'ai les images qui sont un peu trop rapides en, dans ma tête par rapport à la parole. C'est toujours difficile hein, au niveau de la voyance. Mais moi, intuitivement, rapidement, j'ai eu, tiens, 2, 3, 62, 3, tac. Ben oui, donc 65. Donc, euh, on va les rajouter. Et donc, pleure. Bon. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Mais en tout cas, avant ça, je peux vous dire que ça va batailler ferme. Hein. Alors, est-ce qu'il va devoir euh, dissoudre l'Assemblée pour ça euh, Je ne sais pas. Ce n'est pas sorti. Puisque j'ai sorti juste le jugement. Le jugement. Donc, euh, pour moi, euh, le jugement va être rendu. Hein. Je suppose que je l'avais tout à l'heure. Voilà, ici. Donc, il va y avoir une annonce qui va être faite. Hein. Ouais. Avec quelques concessions, quand même. Mais pour moi, les 65 ans, il ne va pas revenir dessus. Quoi. Voilà. Bon. Première chose de fait. Pour finir, on va regarder un petit peu cette histoire de Nord Stream. Vous savez qu'il y a eu un sabotage du gazoduc Nord Stream. Et donc, on va regarder un peu ce qui se cache derrière. Alors, il est dit que c'est la rue qui a saboté ses propres installations. Moi, ça me paraît pas très cohérent, pas très logique. Hein. Enfin bref. Donc, on va plutôt regarder si ça peut être un autre pays. Mais on va quand même poser la question. Avec le pendule... Puis, on verra si les cartes disent la même chose, hein, si vous le voulez bien. Donc, on va demander, est-ce que c'est la Ruru, alors je ne dis pas le nom, hein, d'accord, qui a saboté donc, le Nord Stream, empêchant ainsi l'approvisionnement du gaz, notamment vers l'Allemagne. Alors, est-ce que c'est la Russie, attendez, je vais me lire ça comme ça, est-ce que c'est la Russie qui a saboté le Nord Stream Est-ce que c'est la Russie qui a saboté le Nord Stream Alors, il va de haut en bas. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Ça veut dire non. Non. Je ne bouge pas. Hein. Non. Euh, on va demander si c'est Lucre. Hein. Autant, autant aller demander. Alors, est-ce que c'est Lucre qui a saboté le Nord Stream Est-ce que c'est Lucre Attendez, on va faire un peu bouger. Voilà. Est-ce que c'est Lucre qui a saboté le Nord Stream Non. Pareil, c'est dos vers le bas. Bon, ben bah, voilà, celui qui reste, c'est euh, l'Ouest. Hein Donc, est-ce que c'est les US qui ont saboté le Nord Stream bien que s'en soit un des trois quand même alors est ce que c'est l'ouest les us qui ont saboté le nord stream c'est bizarre quand même hein c'est bizarre quand même parce que là il me dit oui hein et je vous jure que je bouge pas bon bah est ce que j'ai besoin de vous faire un tirage Bon, et tout de même de plus en plus. Bon, voilà, vous avez la réponse. Donc, je ne vais pas, pas faire de tirage dessus, ça ne sert à rien. Voilà, sinon, je vais vous préparer les prévisions pour, euh, pour le mois d'octobre. Je ne sais plus ce que je vous avais dit sur septembre. Bon, on n'a pas eu grand-chose sur septembre. Si on a le décès de la reine, bon, ok. Enfin, à 91, 96 ans. Hein, euh, Bof, hein, que vous dire Elle a eu une longue vie. Euh, elle n'a pas eu tellement de soucis dans sa vie. Hein. Euh, elle a eu beaucoup de de succès, de reconnaissance, enfin bref, d'adulation, j'ai envie de dire. Une vie confortable, donc, euh, bon, et une longue vie en plus. Enfin bref. Ah, il y a quelque chose que je voulais vous dire à propos de la reine d'ailleurs, tiens. À l'époque, j'étais euh, donc euh, en relation avec euh, mon ami médium, qui m'a initié au 32, hein, mais Vera. Et donc c'était au moment où il y a le, le décès de Lady Di. Et mon, mon ami Vera m'avait dit qu'elle avait posé la question qui était responsable du décès de Lady Di, si c'était un accident ou autre, elle m'avait dit qu'elle avait eu la tête de la reine-mère. Voilà, comme ça, vous avez l'info. Donc, ça veut dire que la reine-mère avait certainement quelque chose à voir avec le décès de cette regrettée Lady Di. Voilà, je transmets le message. Moi, C'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque. Donc, euh... donc voilà, petite info. Bien, Bah tiens, on va regarder un peu Charles III, vous m'avez demandé. Alors, on va regarder avec Charles III d'Angleterre. On va regarder déjà avec le tarot. Je, vais, je regarderai si je prends le 32 ou pas. Donc, Charles III, comment va-t-il être perçu par le peuple Est-ce qu'il va faire des bonnes choses Est-ce qu'il va faire des bonnes réformes Bon, quel genre de type c'est en fait hein Quel genre de roi ça va être aussi Alors, la lune, le roi de coupe. Le roi de coupe. Le diable. C'est curieux que je sorte le diable à côté de la prêtresse. Le roi de coupe et le 10 de bâton. Ça me plaît pas trop le, les deux ensemble. Hein. Euh, parce que là, ça fait penser euh, au maître que l'on sert. Alors, roi de coupe, on peut y voir éventuellement, effectivement, le, le Charles III. Et le 10 de bâton, il y a un fardeau. Il y a, il y a des choses qui sont pas, qui sont pas positives par rapport à lui. Dans ses idéologies, voilà, dans son idéologie. Je suis pas sûr qu'il serve le bon maître, hein. vous voyez ce que je veux dire En tout cas, c'est sorti dans la coupe. Alors, là, jugement, ok. Ouais, ouais mais il sort en... Alors, il sort en homme qui rêvasse. Bah, il a été, en fait, préparé toute sa vie à régner, mais une vraie expérience euh, dans le terrain... Il n'a pas, je, je crois pas, hein. Bon, mis à part euh, ces trucs bio-là, hein, c'est pas quelqu'un qui a dû se battre professionnellement, s'affirmer, vous euh, voyez quoi. Comme vous et moi, hein, on connaît, on sait ce que c'est la vie, on sait ce que c'est les problèmes. Et lui, il me donne, avec cette carte-là, l'impression plutôt que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans le luxe, on sait, on peut y voir sa femme, c'est vrai, mais c'est aussi la carte de la prospérité matérielle, euh, du vœu réel alors vœu réalisé c'est vrai puisqu'il est arrivé au, au pouvoir il a bien été euh, annoncé donc reconnu ok donc aussi euh, couronné d'accord tout ça c'est ça mais il, le 4 de coupe c'est pas une bonne carte il est trop dans le, dans le vague dans les idéaux et dans les idées dans la théorie en fait et il me donne pas l'impression d'être quelqu'un de très pratique le côté pratique avec cette carte-là, il l'a pas. Par contre, ici, alors c'est en contre, c'est vrai. Ça, c'est quand on se concentre sur ses objectifs. Alors, cette carte-là, justement, il peut y avoir un manque de concentration dans ce cas-là. Ces deux-là, c'est ce que ça voudrait dire. Hein. C'est que il a, il a du mal à, à mettre des choses vraiment concrètes en pratique. Euh, la justice. Alors oui, mais il va apparaître de façon trop autoritaire, lui. Alors Oui. Alors je dis qu'il allait qu'il allait avoir du mal à mettre des choses en pratique. Alors, oui et non. <rire> Comme dit un certain humoriste. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense qu'il ne voit pas vraiment la réalité telle qu'elle est. Par contre, il va bien mettre des choses en place, des choses nouvelles. Et ça va être des choses plutôt financières. Il y a, il y a des trucs financiers, là, dans, dans l'histoire. Est-ce qu'ils auraient un problème de finance euh, en Angleterre Ou, euh, je ne sais pas, moi, de l'inflation, des choses comme ça. Il y, a, il y a quelque chose de financier, là. Ah, bon, bah ça, c'est sa femme, hein, très importante. Alors, déjà... Il va vraiment la défendre, ou en tout cas, la mettre en valeur. Ouais, c'est plutôt ça, en fait. Il va la mettre en valeur, il va la mettre un peu au-devant de la scène. La Camilla, Camilla ou Camilla, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Donc, pour la faire complètement accepter, hein, vous savez qu'à une époque, elle était extrêmement critiquée euh, du fait de les histoires avec les Didi. Hein, c'était la fée hein. Et les Didi, euh, au contraire, c'était plutôt, euh, voilà, la, la dame de cœur, hein, bon. Et donc, il va faire en sorte de la mettre en valeur. Bon. Et puis, il se repose beaucoup sur elle aussi. Hein. C'est un couple qui est quand même assez euh, soudé. Bon, là, il y a bien des choses qui vont être mises en place rapidement. Ok, Et ça va être des choses, en encore une fois, financières. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais... Euh... Enfin, bon, les Anglais, la finance, vous me direz. Hein. Mais il va être perçu comme autoritaire. Hein. Ouais. Il y aura des perturbations. Ah oui. Alors là, il y a une reine de coupe. Hein, il va avoir du mal à faire oublier les Didi. J'étais en train de, justement, de l'évoquer. Ça, c'est la, la dame de cœur, c'est les Didi. Il n'y a que elle. Euh, la, la Camilla, là, je ne la sortirai pas en, en reine de coupe. Elle n'est pas assez charismatique, excusez-moi, mais bon. Je ne la sortirai pas dans cette dame-là. Alors que là, il y a une femme, il va vraiment avoir, avoir du mal à la faire oublier. Vous voyez et, et du coup, euh, ça va compliquer sa tâche. Il y un manque de popularité dans ce jeu. Un manque de... Ouais, de, c'est ça, en fait. Il ne veut pas être populaire, ouais, non, mais je vous dis. Hein. Voilà, l'empereur, c'est lui, il est plein pouvoir. Alors, déjà, manque de popularité. Ensuite, ici, il y a le souvenir. Bon, ici, il y a le souvenir de Lady Di, qui est toujours là, qui est présent, hein, qui est très présent dans le, le cœur des gens. Il ne faut pas oublier. Ici, ben je le vois pas forcément bien portant. Ici, on voit bien encore une fois que ces deux cartes-là, il portent un fardeau. Euh, il ressort vraiment un homme autoritaire. Moi, ce que je ressens avec ce jeu-là, c'est qu'il va être cassant. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui va être cassant. Donc, il va pas se faire aimer. Il va mettre des choses en place, des réformes. Et je suis sûre à peu près que ça va être euh, les finances. Alors, quand je dis les finances, ça peut très bien... Euh avoir un impact sur, euh, sur le pouvoir d'achat ou des choses comme ça. Hein. La finance, c'est euh, en général. Hein. Mais les histoires d'argent, c'est important. Et là, ouais je vous dis, il va, il va avoir du mal. Il va être un peu euh, bloqué. Ce pas des bonnes cartes pour l'instant. Ah, l'empereur c'est vraiment l'autoritarisme. Hein. ouais non. Alors ça, c'est les familles. Ouais. Là, il va y avoir des choses euh, vraiment inattendu par rapport aux familles et des choses budgétaires. Bon, alors, est-ce qu'il va être aimé Tiens, on va poser la question. Ouais, mais bah, écoutez, je vous dis, hein, c'est le roi de bâton, c'est un homme autoritaire. Hein. Attendez, je vais vous lire exactement ce qui est marqué sur, sur, dans mon livre. Alors, le côté positif, parce que la carte a toujours un côté positif un côté négatif, n'est-ce pas le, coup, le côté positif, c'est qu'il est quand même assez dynamique et qu'il aime avoir la liberté d'agir comme bon lui semble dans son travail, d'accord De l'énergie, environnement sportif, oui, effectivement, hein, il fait euh, du polo. Ça, oui, le sportif, ça lui convient. Euh, le domaine de la vente, ouais. Donc, euh, moi, je verrais plutôt dans les choses bio, où là, il va plutôt canaliser son énergie. Euh, par contre, au niveau... Au niveau euh, négatif Vous voyez il peut être assez colérique égoïste impatient arrogant contrôlant et avoir beaucoup d'ego. donc <rire> c'est plutôt comme ça je le ressens moi dans, dans la volonté de tout contrôler et assez arrogant ouais donc je vois pas être très populaire non est ce que euh, il va laisser éventuellement sa place à son fils regarder alors la reine de denier, ça ça peut être sa femme. Ok. Euh, je ne vois pas laisser sa pl la place à son fils. Mais il y a une attente. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le peuple qui attend. Qui attend qu'il laisse la place à son fils. Il bah, faut dire qu'il n'est pas très jeune non plus. Hein, 74 ans, un truc comme ça. C'est pas non plus très jeune euh, par rapport à. Enfin, euh, bon, pour régner, quoi. Plein, point. Il n'y a même pas besoin de développer le sujet. C'est pas très jeune. Bon. Et donc là, il y a une attente. Ouais. Bon. <rire> c'est vrai qu'il a attendu toute sa vie pour régner, donc il n'a pas non plus envie de laisser la place. Ça, c'est clair. Qu'est-ce bon, qu'on a d'autre? Oui, mais à un moment donné, il faudra qu'il laisse la place. Il n'aura pas le choix. Pour une raison ou pour une autre. Regardez ce que c'est le 10 de couple. Normalement, ça c'est le mariage. Ouais, non, il va y avoir des choses qui vont. C'est marrant ça. Il va y avoir des choses qui vont pas bien se passer. C'est comme une déception. Par rapport à ses idées. Il y a en fait des idées un peu démesurées. C'est curieux. C'est pas ça ça, moi. Alors, sinon, il y a le monde qui intervient dans l'histoire. Avec des changements très importants au niveau mondial. Mais à mon avis, il ne saura pas tirer sa barque, comment, comment vous dire. Il ne saura pas s'adapter par rapport aux changements qui s'amènent. Il, il y a un manque de, de bonnes décisions, là. On ne voit pas clair dans les.. Ouais. Il est toujours entre... Qu'est-ce que je fais C'est un peu ça, en fait. Il ne saura pas vraiment euh, prendre les bonnes décisions. Non. Ok. Le Graal. ouais mais il est trop faible. Alors, c'est marrant parce qu'il a à la fois un côté très cassant, et très autoritaire et un, un côté de faible. Bon. C'est un peu ça, en fait. On cache sa faiblesse euh, par le côté trop autoritaire. Ben, c'est comme ça, je le vois. C'est n'est pas un bon mélange. Hein. Non. Voilà, encore une fois... Impératrice. Ouais, non, mais il y en a une autre qui est attendue, là, qui va arriver. Ouais, non, mais c'est. Non, ça, c'est Kate. Ça, c'est Kate et William. C'est eux. hein, C'est eux. Eux, ils, ont un rôle, ils auront un rôle beaucoup, beaucoup plus important à jouer que, euh, que le châle qui va, à mon avis, ne pas faire un bon roi. Non. Et eux, là, ils sont aussi attendus. Ça, c'est la carte de l'idéal. Ils sont attendus, ces deux-là. Fortement attendu euh, par le peuple Le Charles Je, je le vois pas régner très longtemps Et en plus j'ai vraiment l'impression qu'il va pas prendre des modes de décision Non je sais pas pourquoi Pas pourquoi je vous dis ça Ouais Voilà c'est vraiment euh... Ouais ça c'est William Ouais non mais ça c'est Charles il sort, il sort pas bien Bon ok bon je, je vois là, en gros hein, je vais pas trop non plus vous faire trop trop long sur le tirage mais alors combien de temps si on peut regarder c'est éventuellement au niveau des années mais moi je le vois pas faire un très bon roi et je le vois pas non plus être populaire non il y a, y a quelque chose qui qui, qui, qui passe pas c'est comme si c'était une pièce du puzzle vous euh, voyez il essaie vraiment de, de, de de s'insérer dans le puzzle, mais c'est pas la bonne pièce, quoi. Et le puzzle, c'est l'Angleterre, c'est le peuple. Il n'arrive pas à coller euh, à son peuple. C'est comme s'il le connaissait pas, quoi. Il a vécu trop en dehors de la réalité et euh, il sait pas sentir... Euh, le, le Enfin, il sait pas se faire aimer, quoi. En gros, c'est ça. Point. Alors, on va essayer de voir s'il si va rester longtemps. On peut essayer avec le pendule aussi, mais enfin, bon, on va faire avec le 32. Alors, Charles d'Angleterre. 9 de carreau, 8 de carreau. Ouais, ça, c'est une énergie qui est un peu bloquée. Hein. Ouais. Alors, va-t-il rester longtemps au pouvoir On va faire trois cartes pour voir. Ok. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Hop. Hein, Ouais, bof. En plus, ça reste très théorique, tout ça. Oh là là. Bah. alors, j'ai pas la réponse par rapport à ce qui reste longtemps au pouvoir. Par contre, moi, je vois qu'il va beaucoup décevoir. Il y a une déception. Et il y a aussi, vous voyez, trois vallées, Il ne sait pas mettre les choses en, en route. Il ne sait pas vraiment mettre les bonnes, les bonnes réformes en place. C'est pas bon ça. Bon, attendez, je vais essayer de revenir sur le sujet. Alors, ce qui va rester longtemps. 8 ans, ouais. Reste de cœur. Ça me dit rien. Un an, au moins un an, d'accord. Au moins un an. Est-ce qu'on aura deux ans Ouais, non, mais c'est l'autre ça qui arrive. C'est William qui arrive. Hein. Ouais, non, mais lui, et lui, il sera aimé. Lui, c'est. Euh, il n'y aura pas de soucis. Les gens, ils vont l'adorer, quoi. Mais le l'autre, là... Alors, ça pourrait faire un an et huit mois si j'étais vraiment, si vraiment méchante. Hein, ça ne ferait pas longtemps. Mais... Alors, attendez. On est en 2022. Ça fait 6. Hein, donc, l'année 2022, en, en numérologie, c'est 6. Donc, si on considère que 8... 2020... Euh, pardon. 2024, ça serait une année 8. Ça pourrait être 2024 par exemple, avec des choses qui changent par là, 2024, parce que quand même, il... ouais, ouais, non mais, ouais, ça pourrait être deux ans, hein. deux ans de règne, deux ans et, et, et quelques mois, allez, moi je donne entre deux et trois ans, voilà, d'accord Et après, à mon avis, euh, ce sera lui, là, le roi de cœur, neuf de cœur, euh, lui, il va être euh, très populaire, ça c'est William, c'est sûr, et c'est lui qui est attendu, c'est lui qui va arriver. Voilà, donc pour moi, un règne qui ne va pas durer très longtemps et qui ne sera pas très bien perçu. En plus, il faut dire qu'il arrive à un moment où la situation mondiale est extrêmement troublée. En Angleterre, il me semble avoir lu qu'ils avaient des problèmes. Enfin bref, ils ne sont pas épargnés et il ne saura pas prendre les bonnes décisions. Et, et ça, ça va lui être reproché. Voilà, voilà pour le, le roi Charles. Je vous avais promis de regarder un petit peu. J'espère que le tirage vous a plu. Vous me le direz en commentaire, ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.